Bonjour. Dans le défi 3B, nous allons faire faire un carré de 40 cm de côté à Timio. Mais la particularité avec le défi 2A et 2B, c'est que nous allons faire faire un carré, mais avec des couleurs différentes pour chaque côté du carré, et des emplacements différents de lumière pour chaque côté du carré. Donc ce serait 30 ans d'utiliser dans le bloc contrôle, la fonction faire trois fois donc puis la transformer faire quatre fois mais ça ne sera pas possible pour ce défi donc première chose que nous allons faire nous allons lui demander d'avancer de 40 cm ensuite on va lui demander de tourner de 90 degrés et ceci cette partie là on va devoir la répéter quatre fois Donc pour faire les quatre côtés de notre carré. Maintenant, la particularité, c'est qu'on veut qu'il y ait de la couleur, donc de la lumière, une lumière différente à chaque côté. Donc, la première fois, je vais vouloir que mes lumières, le voyez-vous, il y a plusieurs possibilités lorsqu'on vient cliquer. Ça peut être toutes mes lumières, les lumières du dessus, de gauche, de droite. Donc, la première fois, toutes mes lumières sont en rouge. Il va ensuite avancer de 40 cm. Ensuite, je viens changer la couleur, donc par exemple, en jaune. Et ensuite, je veux que ce soit juste les lumières du dessus qui s'allument. Par la suite, je vais choisir une autre couleur, donc par exemple le bleu. Et je veux aussi que ça soit les lumières de gauche qui s'allument. Donc, que ça soit différent de la fois précédente. Et ensuite, la dernière possibilité, les lumières de droite. Et je vais demander que ça s'affiche en vert. Pour le dernier segment. Donc, ça ici va nous permettre de faire avancer Timio, lui faire faire un carré, puis que chaque couleur soit différente, chaque groupe de lumière soit différencié pour chacun des côtés. Après avoir essayé notre programme, vous vous rendez probablement compte qu'au début, tout s'allume en rouge, ensuite tout s'allume en jaune, mais que le jaune ne s'éteint pas. Donc, le bleu va venir s'ajouter, puis finalement le vert va venir s'ajouter si vous voulez éviter ce problème ce que nous voulons faire dans chaque ligne de déplacement c'est d'aller dans lumière éteindre les lumières pour s'assurer que on éteint toutes les lumières avant de continuer et ensuite on allume la couleur jaune donc on refait la même chose après notre segment on vient éteindre les lumières avant de la mettre en bleu et finalement on éteint les lumières avant de la mettre en vert. De cette façon, nous allons avoir uniquement les couleurs jaune, vert, bleu et vert dans chacune des parties.